Salut, on y va pour cette fiche méthode exprimer un vecteur dans une base de l'espace. Comme d'habitude, cette fiche, tu peux la récupérer sur mon site jobostranquille.fr. Si tu es déjà sur le site, ce bah sera sur la même page. Et si tu es sur YouTube, tu pourras euh, cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, bah, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner, partager, etc. Ça aide beaucoup, donc merci d'avance. Allez, on y va. On va commencer par une petite figure. Donc dans la plupart des exercices, ta base en fait elle va être calée sur un cube. Je t'ai quand même mis une petite variante ici, parce que ça peut arriver que bon, tu rencontres un tétraèdre. Ce n'est pas de chance, mais ça peut arriver. En tout cas, tout ce qu'on va dire dans le cas du cube est aussi valable dans le cas du tétraèdre, en tout cas pour exprimer un vecteur dans une base. Voilà. Donc soit le cube te sera donné au début de l'exercice, la figure sera déjà faite, soit ce sera à toi de la faire, en tout cas, quand tu vas arriver à cette question exprimer tel vecteur dans telle base, bah, on va te proposer de te placer dans une base ou un repère donc au début de l'exercice ou au moment de cette question, quelque part autour de cette question. Quoi. Alors la base qu'on va te proposer, en général, si le cube s'appelle ABCD EFGH, c'est le cas la plupart du temps, bah, ça va être la base AB ABADAE. En fait, tu as un vecteur unitaire euh, sur l'axe X, un vecteur unitaire pour l'axe Y et un vecteur unitaire pour l'axe Z. Donc AB, AD, AE. Donc finalement, ton axe X en ton cube, il va être là. Ton axe Y là. Et ton axe Z là. Alors, tu... dans certains exercices, on va te dire on se place dans la base AB, AD, AE. Et dans d'autres, on va te dire on se place dans le repère A, AB, AD, AE. Okay Donc tu vois que la différence finalement entre une base et un repère, c'est juste l'origine. Un repère, quelque part, c'est l'origine plus la base. Bon, L'origine dans un cube qui s'appelle ABCDEFGH, la plupart du temps c'est A. Quoi. Alors la grosse différence entre cube et tétraèdre, au niveau du repère euh, de la base, c'est que ici tu vas avoir une base qui est orthonormée. D tu vois les vecteurs AB, AD, AE, ils sont orthogonaux entre eux, et en plus ils ont la même norme hein, parce qu'on est dans un cube. Donc, finalement ça te fait un repère orthonormé. C'est beaucoup plus facile à manipuler, en tout cas à voir dans l'espace que dans le cas du tétraèdre où les vecteurs tu vois, AB, AD, AE, ils ne sont pas orthogonaux entre eux, et ils n'ont pas forcément la même norme, donc finalement c'est un repère qui est ni orthogonal ni euh, normé. Alors, ici on va travailler avec trois vecteurs, donc du plus facile au plus compliqué. Donc le vecteur AC, le vecteur HF et le vecteur IJ. Alors IJ, tu vois, c'est deux points qui sont ajoutés avec ces deux informations-là, donc EI égale 2 tiers de EF. Donc EI, 2 tiers de EF, 2 tiers ici, 1 tiers là, et J milieu de BC, donc J entre B et C. Donc souvent, dans les exercices, tu auras des points supplémentaires au cube et qui seront euh, soit placés sur une figure qui sera déjà faite, soit euh, que tu devras placer à l'aide des informations de, de l'énoncé. Alors on y va. On va du coup décomposer ces, ces vecteurs, AC, HF, et J, dans la base, ABADE. Alors on peut dire décomposer dans une base ou exprimer dans une base, c'est pareil. Alors la première étape, ça va être de décomposer le vecteur en faisant apparaître donc, soit directement, si possible, les vecteurs de la base, donc ABADE, A, ou alors si c'est pas possible directement euh, des vecteurs égaux ou colinéaires à ceux de la base. Alors tu vas comprendre un petit peu mieux là, tu vas voir, c'est pas très très compliqué. En tout cas, on va commencer par le plus facile avec le vecteur AC. Alors le vecteur AC, tu vois, donc on va injecter en fait le point B entre A et C, ça va te donner AB et BC. Ok, ça c'est la relation de Châle, normalement tu connais en terminale. Euh, alors pourquoi passer par le point B Alors AB plus BC. On pourrait très bien passer par le point D, on pourrait dire AD plus DC. Alors c'est juste aussi, hein, simplement, tu vois ce que je t'ai mis ici, dès que possible, en fait, il faut que tu respectes l'ordre des, des axes, en fait, X, Y, Z. D'accord Je t'ai mis dès que possible parce que tu vas voir, il y a des cas où ce n'est pas possible. Bon, là c'est possible, donc on le fait. Donc tu vois, si tu fais AB, ben, c'est bien l'axe X, et BC, c'est bien l'axe Y. Donc là on est bon. Si tu fais AD, DC, en fait, quelque part, tu fais Y puis X. Donc ce n'est pas, pas génial parce qu'à la fin, dans tous les cas, tu vas devoir réordonner tout ça pour mettre dans l'ordre des vecteurs de ta base. D'accord Donc si tu peux ordonner dans le bon ordre dès le début, ben, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, si tu as à choisir entre D et B, du coup tu prends B. Voilà. Bon, deuxième étape, on verra, euh, on verra par la suite. Ensuite, le vecteur HG. Tu vois, H A, euh, le vecteur HF, pardon. Donc pour aller de H à F, pareil, on pourrait dire je fais HE plus EF. Okay. Mais quelque part, dans ce cas-là, tu fais Y plus tu fais Y, ensuite X. Donc ce n'est pas l'ordre euh, habituel. Tu vois. On va faire X. Y. Donc dans ce cas-là, tu passes par G. Tu fais HG plus GF. Parce que HG, ensuite, on va pouvoir dire que c'est AB. Et GF, il est, tu vois, c'est presque AD, en fait, dans l'autre sens. Voilà. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Et on verra la suite dans la deuxième étape. Alors, le dernier vecteur, c'est IJ. Donc IAJ. Alors, c'est le plus compliqué, entre guillemets, parce qu'on doit se déplacer sur les trois axes, hein, tu vois, pour AC... Assez... Et HF, on était en 2D, alors que là, IJ, ça va être un vecteur vraiment en 3D. Donc pareil, on va essayer de respecter cette règle-là, tu vois, X puis Y puis, puis Z. X, pas de problème, on se déplace de I à F, du coup. Mais tu vois que sur Y, à partir de F, on est bloqué, entre guillemets, parce qu'on n'a pas le point qu'il faudrait ici, au milieu de FG, pour ensuite dire voilà, F quelque chose, I quelque chose, J. Bon, ça, ça arrive très souvent, en fait, que tu n'aies pas tous les points que tu veux dans un, dans un cube. Donc, quand ça arrive, soit tu peux introduire un nouveau point. Par exemple, le point P, imagine que tu dis soit P, le, point, euh, le milieu de FG. Mais bon, imagine que le point P, ensuite, dans l'exercice, donc tu n'as pas fait gaffe, tu n'as pas lu la fin de l'exercice, on te dit soit P, ben, c'est un point imposé dans l'exercice. Donc finalement, tu te retrouves avec deux points P, donc ça peut arriver assez souvent, ça. Donc, Vraiment, je ne te conseille pas de faire ça. En fait, je te conseille plus de... Euh, déroger exceptionnellement à cette règle là, au lieu de faire x, y, z, ben, tu t'arranges en fait pour euh, utiliser les points que tu as déjà. C'est-à-dire que au lieu de faire i, f et passer par un point qui n'existe pas, ben, exceptionnellement tu fais i, f, hop, tu fais d'abord l'axe z, donc tu descends jusqu'à b, et ensuite tu fais ton axe y, jusqu'à j. Donc, quelque part, ben, exceptionnellement tu as inversé l'axe z et l'axe y. D'accord Tu aurais bien aimé faire x, y, z, mais vu les points que tu avais, tu as fait x, z, y. C'est pas grave, exceptionnellement. Il vaut mieux faire comme ça, et du coup à la fin, tu vas devoir réordonner euh, tes vecteurs. Alors tu vois là, comme le, le chemin est un petit, un petit peu plus long, on a dû injecter deux points, f et b, donc ça te donne IF plus FB plus BJ. Et D'après ce qu'on te dit dans l'énoncé, bah, IF, en fait, tu peux le remplacer par... Alors, ce n'est pas 2 tiers de F, du coup, c'est 1 tiers, puisque 2 tiers, c'est là, 1 tiers, c'est là. Et euh, BJ, tu vas pouvoir le remplacer par 1 demi de BC. Voyez, il faut que tu saches que quand on te dit par exemple, J milieu de BC, ça veut dire que BJ égale 1 demi de BC, ou alors JC égale 1 demi de, de BC. Voilà, les informations qui te permettent de passer de là à là, la plupart du temps, elles te souvent données dans l'énoncé du coup. Alors, on a remplacé du coup IF par un tiers de EF, ça, ça. Et FB, pourquoi il ne bouge pas Parce qu'en fait, FB, tu vois, il est déjà très proche de AE. En fait, ça va être moins AE, donc on peut le laisser comme ça. Alors, deuxième étape. Ça va être de remplacer les vecteurs par leurs représentants dans la base. En fait, tu vas représenter tous les vecteurs qui ne sont pas encore a, B, AB, AD, AE par AB, AD, a, E. D Donc, si nécessaire, tu devras réordonner les vecteurs dans l'ordre de la base, dans l'ordre de ceux de la base. En fait, tu vois comme ici, en fait, comme on a dit qu'on a inversé y et z parce qu'on était obligé, mais en fait, à un moment donné, il va falloir remettre dans le bon sens. Quoi. Bon, alors on va commencer par AC. AC, on a dit que c'était AB plus BC, donc AB qui touche pas, parce que c'est déjà un vecteur de ta base, par contre BC, ça n'en est pas un, Donc là, tu utilises ben, les propriétés de ton cube, quelque part, tu fais que tous les côtés sont égaux. Euh, donc BC, ça va être AD, d'accord C'est pas la peine de rajouter une phrase, or, oh, ABCD, FGH, c'est un cube, etc. Alors surtout, tu fais pas ça, parce que ça va te prendre 3 heures, sinon. Et on est quand même en terminale, donc tu peux passer un peu vite. Donc voilà, BC, tu le remplaces par AD, et ça te donne AC égale AB plus AD. Donc tu vois, tu as bien exprimé AC en fonction de seulement des vecteurs de ta base. AB, AD. Okay Donc tu peux t'arrêter là, c'est fini. Euh, tu pourrais te demander, voilà, mais AE, il est où en fait, c'est pas obligatoire d'avoir forcément les trois vecteurs de ta base. Alors, quelque part, si tu veux faire apparaître AE, tu as juste à mettre plus 0 AE. Bon, je te l'ai mis ici. Et euh, tu peux remarquer aussi qu'il y a un lien entre finalement décomposer un vecteur dans une base et les coordonnées de ce vecteur. Parce que finalement, AB plus AD, ça veut dire que tu as pris une fois AB, une fois AD et 0 fois AE. Tu vois, donc finalement. Si, dans l'exercice, on te demande les coordonnées du vecteur AC, ben, tu pourras dire 1, 1, 0. Voilà. Ensuite, on va aller voir HG plus HF. Donc HG... Alors HG plus GF, pardon, j'ai dit HG plus GF. Donc HG, là, en fait, c'est AB. Okay. Donc déjà, on est bon. Et GF, alors attention, c'est pas AD. C'est moins AD, tu vois, parce que tu vas de G vers F, et là tu vas de A à D. Donc attention au sens. Parfois, les vecteurs ne sont pas égaux, comme je te disais ici, ils sont collinaires, c'est-à-dire, ils sont parallèles entre guillemets pour des vecteurs. En tout cas, il faut que tu fasses attention au sens. Donc, GF, du coup, c'est moins AD. Voilà, c'est ce que je t'ai mis ici. Donc HG devient AB, et GF devient AD, avec un moins devant. Donc du coup HF c'est AB-AD moins donc même remarque que pour AC alors déjà on est dans le bon ordre tu vois AB-AD AE, bon, on le voit pas mais du coup il y est quand même si tu veux tu peux mettre plus 0 AE donc tout ce qui est en vert c'est des remarques hein, d'accord donc ça tu n'es pas obligé de l'écrire mais en tout cas ça te permet aussi de voir de faire le lien avec les coordonnées comme je te disais pour AC si tu veux bien voir les coordonnées de HF ben, tu peux rajouter plus 0 AE donc tu vois que les coordonnées de HF c'est 1 attention, moins 1 0, voilà ce que je t'ai mis ici Bon, alors dernier, J, donc on était ici, donc on va remplacer EF, FB et BC par des vecteurs de la base. Alors on y va. EF, FB, BC. Donc EF, il est là. Donc celui-là, on peut le remplacer direct par AB, tu vois. Euh, FB, il est là. Donc on peut le remplacer par moins AE. Attention, encore une fois, FB. A, E, donc FB égale moins AE. et le dernier, on a déjà oublié, donc c'est BC, BC, on a dit tout à l'heure que c'était AD, okay. voilà. Donc du coup, tu passes de là, à là, tu vois, AB, AE, AD. Ensuite, bah, tu te souviens, on a inversé entre guillemets Y et Z, donc finalement ici on se retrouve avec AB, donc l'axe X, AE, l'axe Z, et AD, l'axe Y. Donc ça, ça ne va pas trop, parce que tu pourrais avoir l'impression que les coordonnées du vecteur IJ, du coup, c'est 1 tiers, moins 1, 1 demi. Or, c'est pas ça. Pour avoir les bonnes coordonnées du vecteur IJ, il faut bien que tu aies tes axes dans le bon ordre. Donc AB, AD, AE. Donc en fait, tu réordonnes tout ça de cette façon-là. Donc AB, ça ne bouge pas. AD, tu le mets en deuxième, et moins AE, tu le mets en dernier. Okay Donc les coordonnées de IJ, finalement, c'est 1 tiers, 1 demi, moins 1. OK voilà. Bon, on a fini la petite fiche, donc maintenant je vais te montrer quelques applications comme d'habitude, donc le genre de questions que tu peux rencontrer dans les exercices. Donc voilà, ça peut être exprimer chacun des vecteurs, des vecteurs en fonction de ABADE. Tu vois, parfois on te dira clairement en fonction de ABADE. A, bon, très bien. Dans certains exercices, on te dira exprimer un vecteur, donc ici IJ en fonction de EC et FG, tu vois, parfois on te demande d'exprimer un vecteur en fonction d'autres vecteurs, alors il y en a deux, ça peut être trois, ça peut être quatre, mais pas forcément des vecteurs de ta base. Tu vois, ici c'est AB, le, EC, FG, c'est pas forcément des vecteurs d'une base, et c'est pas grave, en fait, la, la démarche est, est, est, est quasiment la même. Quoi. Ensuite, tu peux avoir donné l'expression de CE dans cette base, alors cette base, du coup, elle est précisée avant dans l'exercice, bon, donc souvent c'est ce que je t'ai dit, AB, A, D, A, e. Et dernière question, un peu plus difficile, euh, justifier que les coordonnées du point L sont A, 1, 0. En fait, pour justifier les coordonnées d'un point, comme je t'ai dit dans la fiche, en fait, tu peux passer par cette décomposition vectorielle pour faire le lien entre justement cette décomposition. Et les coordonnées, tu vois. Donc là, par exemple, si tu veux montrer que les coordonnées du point L, c'est A1,0, bah, du coup, tu peux exprimer un certain vecteur, donc ici le vecteur AL, c'était dans cet exercice, en fonction de AB, AD, AE, en faisant apparaître ces coefficients-là, et du coup, justifier que bah, les coordonnées de L, c'est bien A1,0. Bon, il y a d'autres questions possibles, mais c'est les principales. Et, bah, comme d'habitude, on va juste récapituler. Donc tu vois, finalement, ça ne prend pas beaucoup de place, hein. D'abord une relation de châle ensuite on remplace par des vecteurs de la base, donc là pareil, d'ailleurs, je vais mettre du HF ici. Hop. Et ici, mon remarque ici, c'est exactement ce que j'ai écrit là en deux étapes. Mais tu peux te retrouver à écrire des, des fractions très petites ici, tu vois, 1 tiers. Moi j'aime pas trop sauter des lignes dans ce genre de calcul parce que je trouve que ça prend de la place pour rien. Mais du coup je me retrouve à écrire des 1 demi, 1 tiers, euh, voilà, très très petit et très proche comme ça, c'est pas forcément très lisible, mais finalement il n'y a, a pas beaucoup d'autres choix. Quoi. Voilà. Bon ouais, bah écoute, on a fini cette petite fiche, donc encore une fois tu peux la télécharger sur mon site internet je jebossetranquille.fr. Soit euh, si tu es déjà sur le site, bah, tu trouveras cette fiche sur la même page, soit euh, si tu es sur YouTube, tu la trouveras dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui te mènera vers la bonne page. Voilà. Encore une fois, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, bah, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner, activer les notifications, etc. Ça aide beaucoup. Donc, merci d'avance. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.